Et comment, il est où Leur cœur il est juste là Oui mais regarde, c'est un truc de fou, tous les coffres. Coffre à machin, coffre à machin, coffre à machin. Il y a des coffres sécu un peu, là. Oh, mais je viens de comprendre. Moi j'ai cru qu'en fait le cœur il était sécu et qu'en fait vous étiez... Ok, ben viens on fait péter déjà les coffres en même temps on fait péter les coffres. Non, on fait péter là, là. Mais non, regarde, on fait péter le cœur et les coffres. Vas-y. va récupérer le stuff, mais je vais faire péter le cœur. Non, non, non, j'ai pas pété. Ça pété le code. Non, non, non. <t 'en> On peut pas. Back vers le haut Ouais, c'est les spawners, t'inquiète. Okay. Oh, l'Ivan chante. Ah c'est la Black Pass, ah ouais, plus 12 points. Oh merde, un Comment commencer la journée du pompier toutes les livres non, ou bof. pas Attends j'en fais péter un oh, bof oh tu sais quoi t'as eu Là regarde il y a quoi Il y a full stuff genre Sena et tout mais je sais pas peut-être il y a des trucs j'ai vu pas mal de. J'ai un sac de pommes d'or sur moi j'ai récupéré deux pommes chi. ça va ça Oups je vais pas faire ça désolé 2 je... Attends tu vas arrête juste arrêter de PTV comme juste le temps de casse Non Ok, viens, j'ai trouvé du. Il y a un de trucs encore. Oh, ils vont tout être clear dans pas longtemps, gros. Viens, dépêche-toi, dépêche-toi. Et je slash je slash 60 secondes. Fuck les heal, on s'en bat les couilles. Puis c'est plus les stuffs, la paire. Il y a des stuffs Senna et tout, prend ça en fait. Oh, merde, j'ai trop pu une épée je suis un truc du cul. Elle a dit GG à Ok, ici c'était bon coffre. Je vais refaire péter là. On attend que le truc arrive. Ouais, j'attends Onyx. Non, non, pas Onyx. Que Clear Lag arrive quoi. Ça sert à rien. Attends, Juste que je bac un marqueur et je vais me guider. Je vais garder tu T'as pas le temps 4 secondes. Non, mais de toute façon, je sais, mais j'ai pris tout ce qui était intéressant. De toute façon, je partagerai avec le mix après. Et toi Bon, j'ai récupéré Blal les pommes d'or. Hein. C'est bien. Euh, ça, je What okay. the fuck Attends, je vais mettre le creeper. Euh... Oh, décédé, il. Attends. Y'a Bib ici si tu veux Non, pas besoin, je suis full. Dommage que le il a des coups. De enfin... toute façon, c'est son pillage donc je lui donnerai des trucs. Je me fais chier. Je pensais vraiment qu'il allait venir, putain. Ils hein. ont direct abandonné gros. Oh. Et la crash mais non non, ouais. la Black ils ont dit dans le chat GG icon, GG la Fortnite donc en gros genre... Ah. Euh... T'as pas un briquet Non pourquoi On va faire péter ce coffre là. Lequel tu veux faire péter Là regarde, faut un briquet, il faut Bien. le mettre dans le... Non ouais. Il met mis le creeper à côté, ça va pas compter, il a pas répété. Pas de droit, ça. Flashback. Ouais, Y'avait que de la merde hein. Ah t'as réussi Ok. Aïe. T'as toujours des creepers ou pas Quoi T'as toujours des creepers ou pas Ouais j'en ai 26 dans mon essai. Vas-y vas-y, ouais si je ferais péter tiens un peu. Je ces coffres-là. XP, euh, obsidienne, ça c'est bien. Ouais, j'ai vu, là. Là, il y a pas mal de trucs. J'ai vraiment pas... Euh, faudrait vraiment qu'ils regardent ma vidéo comment protéger un cœur, en fait. Non mais là, ils ont mis euh, pire cœur, comment ils pouvaient le faire C'est de guide Putain, direct quand je me lève 4h du matin, il vaut un pillage, Ok. Ça annonce une bonne journée, ça. Hein. Bon, je me suis pas levé à 4h, mais. Comment tu fais pour te lever à 4h en fait Je sais pas. Oh, j'ai récupéré des films d'expo, ça c'est nice. Tu veux pas leur demander s'ils veulent ouvrir les coffres au lieu qu'on les fasse péter Non. <rire> Pose pas de clip après. Attends, je vais faire péter là le coffre. Attends, pour ça oui. comme ça. Ça va le coffre. Oh, pas Oui ouais. T'as vu toute l'XP Ouais, il y a des pharmax et des pipites des trucs. Euh, prends, prends, ouais. 13 pipites. Efficat, ouais, Efficat, respiration 4. Potion de force, fire aspect 2. Par en contre attends j'ai plus de coffre de, de dispo dans ma scale il y a des P4, il y a des XP, P4, oh D, D une T5 Oh nice, une bonne farm tool en Ah par contre il me faut de la pierre de que j'ai bien ah, Bon bah c'est à toi de gérer quoi Oh putain j'ai un petit freeze, là Ah ouais les items clairent hyper rapidement sur ce qu'il en fait euh... Ils suivent pas les cooldowns, en fait. Putain, je... Ils ont oh, tous spawn, mettre spawns les items C'est en même que je mette des creepers. Ils ont oh, je, tout... mets creeper, je mets un creeper, je un creeper. Vas-y. What oh, the fait. Ouais, il y a, y a rien de bon de la merde, ouais. il y a quelques petits stuff. Oh, ouais, il y a du... Oh, c'est du pédé. chien les creeper non oh va voir au-dessus si les creepers ils ont une protection on clique droit dessus si on pas de protection je pense qu'on peut peut-être les loot en fait hein genre un ouais va voir si on fait une protection anti explosion ouais je vais voir je crois je sais pas si on peut les récupérer mais il faudrait regarder. c'est impossible de se la base okay. euh, comment tu le vois si il y a une protection la, protex... la protection droit. anti explosion est activée ouais. Ah ouais Mets tes creepers sur le cœur, en fait. Focus le cœur pour l'instant. Là, euh, j'en pose un. Oh putain. Oh, oh Stuff Tita oh P4 Oh putain J'ai eu masse de stuff P4 Tita, mon perso. Hein. Oh, il y a des TNT euh... Oh non, c'était C4, y'a des C4 C4 Nice qu'on enfin, a tout récup Ah non, non. Merde, j'ai drop le C4, j'ai retrouvé truc du cul C'est bon, j'ai 5 C4, what the fuck Vas-y, ah ouais, bah, c'est ton rail oui, on est... sky What the fuck, go. En plus, par accident, mon creeper, il a poussé ton creeper et ça l'a pété le cul, genre What the fuck T'as eu quoi comme stuff euh, Tita, toi euh, J'ai eu 1, 2, 3, 4, 5 items P4 U3 Tita. Ouais, mais t'as eu quoi Genre, moi j'ai eu pantalon et eu casque. j'ai eu des casques. Moi j'ai eu pantalon euh, et bottes. Ah, mais bien joué alors. Donc, ouais, en gros, il y avait 2 full Tita quoi. Pas mal, pas mal. Non, il y en avait un peu plus, moi j'ai 3 casques. Ah non, il y en a un qui est pas enchanté. Oh la la. Attends, en fait, les coffres en dessous ils doivent être hyper remplis. Hein. Les coffres de l'eau on va ouais, les péter euh... après, j'ai les creepers aquatiques si tu veux Attends, ok, attends, attends je vais faire péter le cœur en même temps Oh, encore des pépites de Tita ouais. Loop en space J'ai une loupe en space, perso Moi aussi, j'en ai drop une aussi ouais, Elle a 8 utilisations, mais quand même T'as des livres derrière toi, regarde s'ils sont pas chiés Je sais je suis en train de faire péter, là J'ai fait péter un truc et ça va péter des coffres Putain Attends, fais pas péter euh, Le prochain change, je... Non. Ah. Je vais faire péter ce coffre alors. Oh, il y a eu des épentitas. C'était quoi Une peine arthropode Ouais, bof. Un peu nul quand même qu'ils viennent pas faire. Plus... Ouais, ah, j'ai fait... drop une potion de repère. Oh, attends, il y a des poupées. Ah, merde. Smith 5. Ouais, bof. Protection 2. Ok, je vais garder le livre, mais. C'est en règle en fait Non, moi je règle jamais, mec. Tu vois, ça tout se casse trop rapidement, je trouve. Il reste des coffres de ce côté là, mais on va les faire péter après. On va se on focus péter après, le hein, coeur ouais. pour l'instant. Attends, je, euh, je pose le prochain. J'espère vraiment qu'on loot les, les items parce que. En vrai fait... ok ouais. genre j'espère qu'on loot les items ouais. du cœur parce qu'en vrai genre avec toutes les crépers qu'on dépense. Onyx on a fait péter le Oh gars il y avait trop de stuff, je te partage après. Pour avoir quelques trucs, désolé en fait. Ma box elle a fait son redémarrage aujourd'hui, enfin tu sais le reset de moi. Elle vient de le faire, du coup ça me casse les couilles un peu. On a eu des loops en space, pépites en space, des trucs comme ça, eu des pétats. Des ah bon Oh ouais trop bien. Mais il reste des coffres. Mais ça c'était des coffres non sécules là, c'était des petits coffres comme ça, donc j'imagine en fait, que dans les coffres. En fait regarde, tout ce qui était par terre, sur le sol, c'était Roby de p Ouais Donc je pense oh, ouais. que ceux dans l'eau derrière, ils vont avoir quelque chose de bien Bah attends, ils viennent pas les mecs non, non ils sont, ils sont, sont pas de venus, de ils ont dit GG de... dans le chat mais ils sont pas venus J'ai pas, j'ai plus de, de creep moi Zéro zéro Attends, zero. je vais pd, je vais peter J'en ai un Bah si j'en ai un, ok putain, ah, t t merde. Pd, euh... Oh t'es en euh Ah putain Oh le double clic Attends euh, je pose. Oh wow. non! Nice. Y'avait des mienres de petites euh, ça va ouais. On est trop chaud J'ai cassé ces coffres là ici Oh Attendez je vais couper aquatique hein pour faire les wow. coffres dans l'eau Oh là il y a des bons livres okay. Okay. Allez, il a dit que il m'aimait du coup je lui lui dit que moi aussi je avec ai comme ça Il sera content, il va il pas pleurer si Ok, flashback Vas-y j'ai des creepers aquatiques pour faire péter les coffres dans l'eau Attends euh, moi je rush, je vais faire flashback oui, oui. 3 What, what, what Tu joues, quoi Tu temps mais viens voir là Tu fait péter un coffre Regarde Oh tous les minerai. what the fuck oh, oh. Tu récupères quoi Oh il y avait tellement de minerais là Yes on met tout ça à la et on verra après. Bah, moi je suis pas dans votre cas, mais euh, je dirai ce que j'ai. Ouais, tu me diras ce que fais. Vas-y, je vais récupérer l'or, moi, pour faire les pommes shit ici. Ouais, ouais, bon bon moi je sais ce que je fais, je crois. 52 or quatre en plus. 4 blocs d'or et des pépites. Nice. Gaffe, hein. Je vais faire okay. péter ces ceux-là ici. là. Mais du coup, ils, ont, ils viennent pas. Non, non, ah, ils, ils ont ça. dit GG dans le chat. Et ça, c'était des trucs Blanc à potion. Euh... T'as fait péter avec un. Ah, attends, attends, attends, attends euh je suis full de merde là. Ça fait péter avec du nouveau Non non, non. c'est pas dans l'eau. Ah OK, Home Sky. Je suis full de Oh merde. Il y avait rien, il rien. La merde, faut faire péter dans l'eau, hein, c'est obligé. Ouais, mais j'ai pas de critère aquatique nice, moi. On est passé combien du classement deuxième Regardez. On ouais, a dépassé ouais. Kéros Ouais. Il va réagir gros. Oh, trop bien. C'est Vous croyez pas qu'on a récupéré On a récupéré quoi 1000 points quoi, c'est pas si mal. 1500, 1500 à peu près. Comment on va faire péter les co. Oh ouais, bah Bah lui il a des creepers aquatiques à skip, moi j'ai jamais testé. Bah là on peut Attends, attends, attends. Ouais, ouais. Attends, attends, faut slash bin toute la merde là. Attends, je crois qu'ici, il y a un bug genre ici non Go slash poubelle tout là. Ouais, faut slash bin, attends. Oh, ça lag, ouais. Le creeper il est sorti justement parce que ça laguait. Putain, fait chier ça. J'ai plus de creeper, mon perso. Oh, J'en ai 11 et j'ai 3, 3 creeper à quoi? Vas-y, essaye de mettre tes creeper. Mets ton creeper ici sur la bedrock. Tu vas aller sur la bedrock et il va pas monter normalement. Et il faudrait même peut-être briquer pour qu'il allume Tiens. vite. Tiens, je te le donne. Bien, vas-y. Je sais pas s'il va, va remonter normalement. Non, ah merde, Il remonte. What? Ça fait péter. What? Couteau psy, MDR. Home, euh, je crois qu'on aura même a pas, pas besoin des creepers aquatiques, gros. Et ça me fait bah, plaisir faire comme faire ça. Bah, ça coûte beaucoup moins cher quoi. Ouais, si c'est pour bien. ça. Y'a masse psy, moi je m'en fous un peu. Je vais acheter des creepers pendant ce temps, donc euh, looter et je vais acheter des creeps. En fait, je vais me mettre full, full Senna s'ils viennent pas. Hein. je reste avec mon stuff au cas où. Skip, on peut pas back, c'est ce qu'il a dit. Euh, ouais, Nickson. on peut pas back au-dessus, y'a des barrières. Bah, faites gaffe, enlevez vos stuffs. Mettez-vous nos stuffs, on s'en fout de mourir si on se met ça. Ok, il y a de l'option encore. Oh, 39 pays, aussi. Nice. Ça peut être utile pour le cœur. Bah, j'ai continué à le faire euh, à le protéger le Regarde, yeah, j'irais j'ai récupéré les pommes de par contre. Ah oh, oh, merde pas, ai, Ouais, ça, ça, plus prendra, plus. Ça, prendra un, ça prendra un briquet, je crois, pour l'allumer rapidement. Attends, fais voir. Faut que je regarde en dessous s'il y a possibilité de crash-po pour se poser. What Ah non, c'est toi, Nézio. Il y a possibilité de poser en dessous. Non, vous pourrez pas Lui, ça. Lui, si on peut. Parce qu'il y, y a de l'air, regarde. Tu vois, il, il montre lentement, mais il faut qu'on mette un putain ah, de bizarre. briquet. Mais en fait, si on le met sur le sol, ça fait péter dans l'eau. C'est juste qu'il n'est a pas contact avec l'eau. Je pas bonne idée. vas ah, j'essaye. Mais j cool. Mets en un, ici. -en un ça, ici. Ça fait péter, là. Mais en un juste ici, sur ce bloc, là. Lequel Tu vois Ouais. Non, ça ne marche pas, tant Non, ça marche pas. Ouais, attends, je vais chercher un briquet. T'as des pour à quoi, euh, quoi. Ouais, j'en ai un peu, mais ça fait chier de les utiliser pour ça. Il flotte les quoi à en fait. quoi Ou il reste sous l'eau Euh, il, il reste sous l'eau, en fait ça, fait, ça fait péter même si à y a l'eau en fait. Non, regarde Ah, bah, ok. Wouah Ok. Il y avait quoi Y'a du stuff, du Farm tool, 3 trois, trois tickets. Farm tool encore. Ah, moi j'ai eu, eu du P4 Sena. J'ai eu du P4 Sena. Nickel. Un autre. Non, attends, y'a d'autres trucs qui étaient ici là. Où oh, c'est que tu as mis moi J'ai eu du Tita pour faire des nouveaux creeps. Ça c'est utile. J'ai eu masse d'under. Ouais, je la merde, en... du coup, ici. Ok, ok. Bon, moi. Ça fait cher, cher le creepers, par exemple, hein. ah, Donc... il quand même, pas cher. Mais je vais faire péter ici. Attends, j'arrive C'est deux creepers en plus aquatiques oui. pour des coffres. Oh, là, là. Mm. Oh, tout le P4. Ma stuff c'est là. Ah non, c'est du P2. P4, p Pas ah, grave, c'est pas grave, on peut échanger au PNJ, ouais. je m'en fous. Ouais, ça fait du... du Gardez du, tout. Je hein. oh, qu'il reste plus non, rien. Que... Non, bah c'est une belle base, hein. Moi je dis ça je dis rien. Mais... Il reste encore un coffre, les gars. Non. Juste ici. Bon deux ouais. T'as combien de creepers aquatiques, gros J'en ai trois. Vas-y, j'en utilise un, t'en utilises un, ok. Vas-y, vas-y, vas-y. Pardon, ce serait bien que ça fasse péter les deux, tu sais. Vas-y. Où Ça Attends, des ici, si faut que tu le mettes juste en dessous et c'est bon. Tu le mets dans le coffre et c'est bon. peu oh, importe. TNT, livre, okay. bah, on va Bah, oh il y en a un autre ici. Vas-y, on va faire. Oh là la la la une. La là là là là, non, là là, voir. Ah là-bas, on a pas pété. Vas-y, t'en mets un, j'en mets un. Où ce que t'es, Yannick, c'est mieux. C'est lui de le mettre est, ici. Euh, non. Waouh ah, oh, c'est ça, bah ils me disaient il y avait tout 4 DC de P4 Sena dans leur base, bah en fait oui, il y des 4 DC là, c'est ici. Moi bon, j'ai eu les livres P2. Il y a juste y a un cap qui a pété par exemple, hein, faudra que tu fasses. que des livres solidités J'ai eu Oh putain, regarde, c'est bien ça. Eh, par ça, c'est le meilleur piège que j'ai fait pour l'instant. Il fait un peu de trucs aussi. Oh, il me mettait à 6500 si tu Non, le flamme. Vous avez pas beaucoup de tue, oh, il y me reste que 300 J'ai eu que des livres solidité et protection. Ah, moi je suis full P4. Hein. Ah, ouais, t'as trouvé... Oh, trouvé du P4 euh... Ah, ouais, Oh mon... Oh, le piège de ouf qu'on a trouvé. Ah, si je perds masque les avec... gars, je pleure. Je... Je vais... Oh, j'ai la haine. Ok, mets un autre ton crépa aquatique ici pour faire péter les trois coffres, s'il te plaît. Attends, pousse-toi. Tu le mets où est-ce que je l'avais mis le mien Voilà. Wow. <rire> <rire> Alors, alors, c'était rentable les cliffhors aquatiques hein Bah, pas tellement en vrai, quand tu calcules les prix que ça coûte. Bah, là tu ouais, prends tous les staffs c'est plus. Mais on, on les PNG utiliserait et... jamais si ça, si, si, si, enfin. Si on trouve pas des pièges comme ça, je ouais, tu sais savais que ça un montier, tu vois. Bah, déjà que l'effet qu'ils mettent un cœur comme ça, ça l'annonçait pas trop bien en vrai. Moi aussi, moi aussi, je me suis dit, avec des randoms. Oh, mec, mais... oh là là, en fait, le stuff là, je l'ai récupéré, il est tout bien rangé dans mon inventaire, mec. Ça fait 4 pantalons, bottes, pantalons, bottes, épée, plastron. Enfin, tu vois, ça fait tout bien rangé, c'est chelou. Automatiquement dans l'inventaire, quoi. Vous avez récupéré des livres P2 et. Il y avait un DTF, c'est j'ai vu. Quoi Non, pas. Moi, j'en ai pas. J'ai pas récupéré. Non, j'ai vu un truc bleu. Ok, il reste deux coffres. Un ici. Ah, il y en a un autre. Ouais, tu veux faire ouais, y péter celui-là ici Tu là ici, ouais, je pense que c'est de ce côté-là où il y avait plus de stuff. Encore un des creeps à quoi Ouais, j'en ai encore. À quoi tu attends Je crois. Non, on peut pas péter sans. Enfin, je suis pas. Ah, à de à pas quoi, en... quoi Vas-y, essaye. Essaye avec le creeper normal si on est capable. Voilà. Attends, attends, attends. Ouais, tu l'as. Bien bon. joué. Potion de repair, non Euh, non. ah J'avais eu des potions de repair, je croyais. Euh non, il y a eu plein de trucs mais... Moi je que 32 titopsis. Ok, et la dernière, euh... ici. Tu, tu crois... Oh bah lui ouais, je ouais, pense ouais. qu'on va être capable de faire la même chose que t'as fait en fait. Ouais ouais, bah en fait faut que ce soit sur 1 sur 1 des coffres. De ouais c'est du 1 sur 1 là. Bah vas-y, peux le faire. Faut juste se mettre au-dessus, en fait je l'ai bloqué avec mon cul. Ouais, c'est parce que t'as un gros cul en fait. <rire> c'est un peu gros. Ouais, bah, ouais. Faut juste que j'envoie un message. Je crois que ça a fait des dégâts. Il y a plein de la la En t'as pas été un creeper ouais. à quoi J'aurais pété un creeper à quoi, gros ah, J'aurais ragé, je te dis. Si. Regardez bien parce qu'il n'y a pas des coffres cachés, des trucs comme ça. Bah, non, t'as vu tout le stuff mec dans les coffres. Oh déjà. putain. que peut-être, hein, coffre à Tita. Euh... Ah ouais, je vois ce que tu parlais des trucs en haut. Production aquatique. Ça appartient à Ketros. c'est pas un youtubeur ça Ketros. Ouais, Ketros. Euh, je sais pas, je crois pas. J'avais vu une ouais. vidéo. Je connais pas. Toi, je vais crash co pour voir vite fait s'il y a des coffres en dessous de l'opti la, la, là. Ouais, ouais, il a raison, c'est un petit bac. Comment t'as fait pour... pour rentrer en fait, fait... Ah, la pierre de météo dessus. L'erreur qu'ils ont fait, ces petits cons. Il reste un livre ici, c'est quoi Charmestro Ouais, je savais. Je savais, je savais, je savais. C'est un beau pillage, un bon pillage, c'était un bon pillage. Attends par contre moi j'ai juste ouais, je dans mon <rires>